Salut, salut à tout le monde. Euh, je vais faire cette vidéo parce que j'ai une jeune fille devant moi. Et euh, je crois qu'elle fait face à votre situation. Elle même elle ne comprend pas. Donc d'abord, quand je la questionne, sa mère ne vit plus. Elle a moins de 30 ans. Donc, bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, vous me dites... Euh... l'histoire de la fille c'est typique, it's typical, et euh... beaucoup de personnes ont enduré ceci. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? S'il te plaît, dépose juste ça au sol, comme ça, ça va me fait plus de lumière. Ça. Mm -hmm. Ok. Merci d'avoir pris la peine, Yami d'écrire et de dire que tu entends bien. Regardez, hein. Regardez. Cette jeune fille, elle a eu son premier enfant. Elle s'est séparée du père de son enfant. Elle a le deuxième enfant quand elle finit son bac. Et elle se rend compte qu'elle est enceinte... Le gars qui est le père de son deuxième enfant est manipulé par sa belle-famille. C'est-à-dire par la belle-famille de la fille. Vous allez souvent avoir des belles familles qui vont venir voir que pourquoi le gars-ci veut, pourquoi il veut me mettre à elle Vous avez 22, 25 ans, 26 ans. Et vous savez qu'à l'âge-là, l'homme est encore manipulable. De toutes les façons, l'homme est même beaucoup manipulable. Voilà un homme qui n'a pas d'enfant. Il tombe sur cette femme. Il fait l'enfant avec elle. Dès qu'elle lui dit qu'elle est enceinte, il commence à dire que c'est n'est pas d'abord son enfant. Et quand, du coup, je suis sûr que la belle famille avait déjà su qu'il y a une fille avec qui il sort. Ils ont commencé à refuser la fille sous prétexte qu'eux, ils vont lui trouver une autre fille. Ils trouvent maintenant, ils envoient la fille dans la ville où le gars se trouve avec la mère de son enfant. Et c'est sûrement le genre de gars que son cœur est tout sur sa famille. Le gars fait que visiter la fille, non. Ils envoient même la nouvelle fille. Le gars vient toujours voir la mère de son enfant. Et tu vois, quand tu avais un gars, tu sens que son cœur te veut. Tu sens que... Il n'a pas le courage. Mais tu sais que tu sens que le gars s'y même. Et parfois, il se perd comme ça, il passe une nuit avec toi, il est bien. Après, il part le lendemain, il change encore. Pam! sont les gens qui sont manipulés par leur famille et il y en a beaucoup ici dehors écoutez ne blaguez plus si une femme peut se mettre dehors elle parle à ton mari il parle, il commence à coucher avec il t'oublie madame Lève-toi, tu commences à parler Parle sur la nourriture que tu prépares pour l'homme là Parle dans tout, tu passes dans ses habits, tu, tu parles Tu coupes même ses ongles, tu parles sur tout Tout ce que tu fais sur lui, ça va devenir une incantation Protéger son mariage ici dehors, ça devient C'est une question de vie ou de mort J'ai lavé une femme ici hier Quand elle la lave Au moins te faire les déclarations sur la dame Ma voix, ma gorge se coupe Je dis mais c'est quoi ces bêtises là quand c'est comme ça, il sait qu'on allait faire les incantations très, très, très, très profondes sur la personne. Je commence à voir comment quelqu'un a pris son caleçon en train de tourner dans la calebasse en parlant. Après, il voit comment la personne est au bord de l'eau en train de laver son caleçon et de parler. Elle me dit, mama, « Maman, maman, que mon mari vit dans une autre ville, une ville côtière. Moi, je suis ici avec les enfants. » Il allait amener les femmes chez nous jusqu'à que j'ai mes habits, j'ai mes choses là-bas. Donc, ce que tu as vu là, je suis sûre que quelqu'un a pris mes habits à la maison, il est parti, fait ce que tu as vu là. Parce qu'elle est venue, elle dit, bon, si elle a doigt, elle ne m'a pas expliqué que son mari était là-bas. Elle dit qu'on s'était entendu. Donc, comme je venais ici avec les enfants, il devait me suivre dans quelques temps, quelques mois. Voilà, on remonte. Voilà, il y a presque combien d'années qu'il est toujours là-bas. Et elle parlé fatigué. Écoutez, hein, et ce que je vous dis, ce sont vos mères qui étaient censées vous montrer. Ta mère était censée tenir ta main. Quand vous, au début, on veut t'épouser comme ça, après, un dragueur part, deux dragueurs part, trois. Elle dit que, hé, hey, ma fille vient. Elle aligne même si va je sur toi. Dès qu'elle vient te laver comme ça, dix dragueurs, bien. Il vient garder que, oh, mamie, il va aller te doter une fois. Il va aller t'épouser une fois. Quand vous prenez la Bible, vous lisez Ézéchiel chapitre 16. La Bible dit que... Personne n'a eu pitié de toi pour te faire ces choses. Je vous ai dit, j'ai mis une vidéo sur Facebook. J'ai même parlé ça avant-hier, je crois, deux trois jours. Je vous ai dit, priez sur vos enfants. Priez sur vos enfants. Quelle voit la petite fille devant moi? Elle a la vingtaine. Pas de mère. Pas de mère. Sa mère est monté depuis. Quand je suis venue au Cameroun en 2017 pour faire mon mariage, comment j'ai couru monter, descendre pour arranger mon mariage moi-même J'ai dit que même, je cours, je me suis arrêtée à votre conseil, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, si tu étais là, il y a des trucs traditionnels que je ne connais même pas. Il y a les rassemblements qu'il faut parler même. J'arrive, je ne connais pas ce qu'il faut dire. Si tu étais là, ce que tu parles dès que tel oncle peut te déranger comme ça, là, tu dis, oh Dès que quelqu'un te veut déranger, tu prends même 15 minutes, tu donnes. Et c'était. taire. Est-ce que moi, je connais tout ça? Elle dit que la fille parle. La nouvelle fille qu'on a mis à la maison. Tu, ton gars avec toi est, Vous avez vos moyens oui, où commencer? L'enfant vient. Sa famille, elle dit que ce n'est pas le genre de fille qu'on veut pour toi. On cherche la fille, on lui donne. Comme il a peur de sa famille. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de sa famille Parce que toi, la fille de dehors avec qui il est, hein? pas que tu es de dehors, tu es sanga. Tu ne connais pas toi les choses là. Tu es simpleton. Je vais écrire un livre, je vais l'intituler Manuel des simpletons. Manuel des simpletons. Il y a les choses qu'on a pris de votre vie. Tu devrais savoir, non, ça, vous vivez, vous êtes marié. Il est parti lui-même déclarer que c'est elle que je veux. Monogamie, oh, c'est mon tout. Nya, nya, nya, nya. Ils sont l'argent, ils payent. Ils montent les collines de Badjoun Ils partent, on le menace pour la dot. Ils donnent tout. Ils rentrent deux ans plus tard, ils partent. Manipulation spirituelle. Écoutez, écoutez, mesdames. Écoutez, je vous donne le diplôme, l'autorisation pour devenir des manipulatrices. je deviens votre mère Tu vas faire, il y aura les choses que tu vas préparer Tu tournes comme ça, là tu parles Tu dis que Jean-Jacques, tu vas m'aimer Jean-Jacques, tu vas m'aimer Jean-Jacques, tu vas plus regarder notre fille Parce que Jean-Jacques, elle est épousée Jean-Jacques t'a épousée Tu n'as pas forcé Jean-Jacques Il a couru derrière toi, il t'a dragué Vous vous êtes aimés que tu fais ça devient une incantation oui oui oui appelez-moi sorcier je m'en fous agib on a trop attaqué te, te, te, tes grossesses je suis sûr euh. Qui de la Il, connaît, non? Il y a le genre, donc que, que c'était ta personne avant qu'on le gâte. Il je tu, tu connais que non. Et parfois, quand tu es jeune, jeune fille à 25-26 ans, tu as les impulsions. Oh, hein, pourquoi? oh, pourquoi? Pourquoi tu es parti me tromper? Non, ma chérie. Comme il est sorti, ben, tu es te trompais là. Ce n'était même pas lui. Il revient. Jean-Jacques revient à la maison que tu en es en train de préparer. Tu prépares dans la calebasse de mamie. Ton. Oui. Tes paroles-là. Écoute, tes paroles-là. Oui. Tu parles. Tu parles, tu prends trois jujubes, tu mets dans la bouche, tu marches Tu prends, tu mets dans la nourriture, tu dis que toute sorcellerie qu'on a train de mettre sur mon mari, avec la nourriture, c'est ça, c'est la nourriture de paix. Tout envoûtement, toute Jézabel, toute manipulation, je brise. Tu fais, tu passes ses vies, il mange. Toi, même tu manges. C'est pas que tu pas fait, tu l'empoisonnes. Tu manges, il mange. Tu repasses ses habits. Tu peux même ouvrir la panierie, tu parles sur ses habits. En lavant ses habits, tu finis, tu prends le sel. Les habits de tout le monde. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau. Tu dis que comme je rince les habits, si vous n'avez plus besoin de, de soupline, hein, on veut plus la soupline. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau, tu déclares que tout en comme tu portes les vêtements si aucun esprit ne peut t'attaquer. Aucun esprit. Parce que comme elle a voix, c'est là comme ça elle est là comme ça il n'y a personne pour la défendre. Personne dans le spirituel pour te défendre. Parfois tu me m'embrouiller, tu te dis ah Peut-être qu'ils ont raison. Hein. Non, mamie. Non, mamie. Non, mamie. Un, un. Comme il t'avait vu au dépeur, parce que son cœur, fait ting ting ting comme ça là sur toi. Ce n'était pas le hasard. Voilà ta faveur qui était tombée. Même si vous parlez, vous n'avez pas de problème dans votre couple. Donc tout va bien. Protégez. Protéger votre famille. Tu ne peux pas, tu parles sur tes enfants. Tu parles sur ton mari. Vous pensez que dans l'histoire, si c'est elle qui a volé le mari de quelqu'un L'homme a grandi, il a choisi. La famille vient. Et quand la famille fait, elle dit que quand l'autre dame a appelé, ça, ça, elle a dit à la famille que voilà, il part toujours voir la mère de son enfant. Sa soeur, la soeur de l'homme l'appelle. Elle, la jeune fille qui est devant moi. On lui fait les menaces. Que laisse notre frère tranquille. Écoutez. C'est l'homme-là qui vient te draguer. C'est lui qui t'a mis l'enfant. Eh. C'est lui qui t'a mis l'enfant. C'est pour ça que tu vais rester la nuit. Comme ça, il t'écrit. Sa femme est couchée autour de lui. Eh. Mais il t'écrit. Elles bah, sont vrais que... Même les appels vidéo, non. Elle dit qu'il fait mes appels vidéo. Son vrai cœur est sur toi. Son vrai cœur là est sur toi. Mais il est manipulé. Mais il est manipulé. Yves Landry, je ne prends pas seulement là-bas. Vous me demandez à ma ma une Mercedes. Mercedes. Je me demandais un marge avec la bague Si ta bague coûte 500, 50 000, je fais comment? Écoutez-moi bien Tu prépares son bain le matin, non? Et que tu dis que chérie, est... la, la douche est gâtée On ne va plus te le truc qui fait que l'eau la coule là Bébé, tu casses le robinet toi-même Que chéri, je vais mettre l'eau dans ton seau Tu le flattes Trois pincées de sel Pian, pian, pian toute manipulation, tout manque de faveur, toute personne qui va venir parler mal de moi à mon mari, je brise. Il se lave. Il se lave. Dans l'huile-là, tu mets les produits pour le protéger. Ma chérie, tu protèges tes choses. Tu protèges tes choses. Beaucoup d'entre vous, vous savez que vous avez, vos mariages sont partis hein, comme ça. là. Parce que quoi? Tu restes... Après, tu vois, une fille commence à m'a lui écrit. Mesdames, écoutez, ce n'est pas parce que tu es dans la maison que les tisas pratiquent. Les tisas pratiquent. Si une tchisa vient acheter mes produits, et toi, tu es la femme mariée, tu n'achètes pas mes produits. La tchisa va mettre le donne-moi tout sur elle. Ton mari va la regarder. Elle va parler que toi, là, tu me donnes. Si elle parle, ça part. Toi, tu es à l'intérêt, tu es légitime. Que Jean-Jacques, toute femme qui te fait le message pour te tourner la tête, qui a préparé la nourriture, une fois que tu es parti manger, en passant, elle a apporté la nourriture à ton bureau. J'annule. Ah, dit, la différence, c'est que toi, tu es légitime. La tisane n'est pas légitime. Mais si la as fait ce que toi, tu ne connais pas faire, tu sais quoi? Elle va prendre ton mari. Elle va prendre Roha. Oh ha, tu vas laisser comme ça, tu vas bien. Hein? Il y a les femmes ici dehors qui connaissent qu'elle est mon mari. Il a même cinq de là dehors, mais elle contrôle l'homme là jusqu'à. Dès qu'elle parle, il est là au galop, au pied, il est là. Facture à la maison, il paye tout. Agent de poche, il dans tout. Hein, Anatole, tu as compris Anatole? Anatole fait le, il fait le tour de la case. Ce qu'elle vous dit là, hein? ce pas de la blague. Vous serez surpris de savoir ce que les jeunes femmes ici de haut font. Ou les familles. Et certains hommes, il y a le joug familial. Donc sa famille ne pratique pas, mais ils sont sous la... <rire> ils sont sous l'emprise d'un joug. Le joug, la fait féquer. Landry. Peut-être les déclarations que j'ai fait ce matin, si c'est toi qui tombais. Si tu tombes sur mon charme, je te donne mon adresse, tu viens, tu me donnes. Mon que tu, mais on ne me drague pas sans argent, eh. Tu as compris, non Donc, si tu es pauvre, tu ma page, tu pars. Voilà. Il y a, il y a les, les, les, les familles qui sont sous les jougs. Ce qui fait que le gars est extrêmement contrôlé par ses soeurs. Extrêmement Il te voit comme ça, -il, il te drague depuis cinq ans. Il dit qu'il veut, n'avance il... pas. Je veux, je ne veux pas. Je veux, je ne veux pas. Il te fait la danse de Bafia chaque jour, chaque temps, chaque temps. Tu n'as pas mis ton pied à terre. Il y a des femmes quand tu viens faire son lavage ici, elle dit Je déclare que ta photo Jean Bénard. Tu m'épouses dans mes thèmes, comme je veux, d'ici juillet 2022. Deux semaines plus tard, je dis que Jean Bernard m'a donné la bague de, de, de fiançailles. Je dis, ma chérie, continue de parler. Continue de parler. Vous, vous doutez de votre, votre pouvoir. Et toi, c'est parce que tu dormais. Tu vas comprendre, tu dormais. Mais maintenant, tu es réveillé. Non, mais tu connais, non? Le manuel des simpletons va t'aider. Le je dois écrire un livre, on m'appelait ça le manuel des simpletons. Comment arrêter de devenir simple? Ça doit être prêt dans 30 jours. Avec les recettes. Merci beaucoup. Vraiment, si Dieu ne t'avait pas créé, c'est que je t'aurais crié, le Vraiment. Je te béni. C'est vraiment pour ça que tu as trouvé cela. Je t'ai béni. <coughs> Il vient me trouver un document que je cherchais depuis. Non, fini, ça. Oh, tu as mal Et Oh, oh bah. Mm. Voilà. Mm. Ah, oui, je n'ai pas aussi. Oh, ça, ça. ça. Si. Tu me dois pas 150 ou ouais. mais... Tu ne me dois pas 25. Non, ma, ma. Ok, bye bye. D'accord, demain. demain. <coughs> Écoute, hein, ta vie commence quand tu comprends que rien ne s'acquiert ici dehors et ne se conserve comme ça. J'ai enseigné sur ça le matin. Rien ne s'acquiert. Peut-être que ton étoile est forte, le Jacques C'est venu. Mais pour conserver oh, tu as besoin d'intelligence. Tu vas graduer de Simpleton à... Il faut qu'on trouve le nom. Quand tu dis de Simpleton, là, je dois trouver l'autre étape. Le manuel de Simpleton. Comment arrêter d'être bête dans la vie. Ouais. J'ai déjà Simpleton, j'ai des sceptiques Maintenant il cherche le troisième mot. Tu dois te discipliner pour faire tes choses spirituelles. Tu me comprends? Vous voyez les filles qui ont les grosses voitures, les sacs 8 vitons, elles ont construit des maisons. Les filles ne blaguent pas avec leur, leur pratique. Et c'est que vous vous dites, oh non, toi, oui, oui, oui. elles ne blaguent pas. Elles ont appris les principes que vous n'avez pas appris. Quelqu'un se lève à minuit. Et c'est qu'elle a des déclarations puissantes de 12 heures de, de, de, de la nuit là. Il te, tu le toujours dans la douche avec son, ses pieds dans le bain. Il parle, il parle, il parle. Tu es venu pour dormir, tu es une tisa, tu es venu dormir avec lui dans la nuit. Là, tu vois, c'est dit que c'est un sorcier. Non, il maîtrise les choses de la spiritualité. C'est pour ça qu'il va te contrôler toujours. Toi, tu seras toujours là comme ça qu'il est tu vas arrêter d'être simpleton. Tu me comprends, non? Voilà. Tu restes d'abord ton pouvoir d'attraction. Très important. Pour moi, ce n'est pas seulement qu'il faut attirer l'homme, il faut attirer... J'aime attirer, attirer l'argent. Quand pas la première chose qui va attirer d'abord, c'est l'argent. C'est pour ça que même les dragueurs, là, quand vous venez, je suis pas dans l'urgence Mais aujourd'hui, là, on me drague beaucoup. Alain Seige, il y a encore l'autre chambour là-bas qui aussi. Mais c'est comment avez-vous Ce pas les paroles qui parlent chez moi, hein? c'est les actions. Voilà, on lui dit comment vivre dans son foyer. Je connais un homme qui a subi ça. À la troisième femme, la femme ne blaguait pas. Elle visitait les marabouts. Elle dit qu'elle elle est là. Qu'elle voit une se pointe un peu un comme ça là. Pan pratique. Son degré là. Pratique. Il a fait au moins 10 enfants dehors. Elle, ses enfants sont à grands. Ses enfants ont 25 ans. Il est toujours à la maison avec elle. Il fait n'importe quoi. Il ne bouge pas. Il est là. Il n'est pas, pas. Il va, il coucher il pond les enfants. Il fait tout, tout, tout, tout. À la maison, c'est lui qui fait, il finance tout. D'ailleurs, il ne finance rien. Elle a mis ses, pas. Elle a mis ses bas ses Vous avez laissé votre, votre foyer comme ça et langue et là. Et là, les femmes de footballeurs, là, sont des grandes pratiquantes. Elles ne blaguent pas. Tu vas me donner 5000 euros cette semaine, donnent. Tu vas faire... Vous savez que les footballeurs sont très, très recherchés par les filles, non? Pour rester maintenir ta place, ma chérie. Pardon, simple ton, arrêtez d'être simple. C'est dans la Bible, attendez, attendez, attendez. Quand il vous dit les choses aussi, je crois que c'est moi qui ai inventé. Ça a commencé dans la Bible. Proverbe chapitre 4. Écoutez, Proverbe 4, écoutez mes fils, l'instruction, la Bible dit d'un père, moi je dis d'une mère. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, moi, Jocelyne, mais vous ne m'écoutez pas. Ne rejetez pas mon enseignement. Oh, les enfants. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes. Tu vas vivre, tu vas jumboum. Tu vas te marier dans ton thème, dans le pays que tu veux. le venez voir. Ils vont venir lancer leurs choses pour vous gâter votre mariage. Le jour de votre mariage, là, ça ne va rien faire. Parce que tu es prête. Tu es prête. Ha! Oh! Karababashi, karabasante ay ay aïe. chantarabasa Verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse. À qui est l'intelligence. Tu sais, ce n'est pas question d'envoûter quelqu'un. Hein. Tu rencontres quelqu'un, lui-même, il te rouvre sa bouche. Il te dit, ma chérie, je te prends. Il veut être avec toi, viens vivre avec moi. C'est lui-même, c'est ses paroles qui l'ont attaché. Ce n'est pas quand tu passes, tu vois, quelqu'un passer en route avec sa voix, tu dis que je t'envoûte, je te jette un sort. Non. La personne a d'abord lui-même commencé à te dire que je veux. Tu as dit, tu es su. Il dit, je veux. Tu es su, je veux. Tu as donné non. Tu as ouvert, tu as donné non. Ok. Maintenant que tu as ouvert, tu as donné là. Lui qui a parlé là, tu l'attaches sur ses paroles. Que tu as dit que tu voulais dire là, tu vas vouloir. Tu vas pas plus quelque part. Tu vas vouloir jusqu'à ta porte. Tu, tu crois? Verset 4. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Ce sont les paroles que tu écoutes et que tu mets en pratique qui te protègent. C'est ce que tu mets en pratique. Ce sont tes pratiques qui te protègent. Grand maître, lave-toi avec le sel. Mmh. Mmh. Aime-la et elle te protégera. C'est Ça qui te protège, quelqu'un vient te cherche, il ne te voit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sur le marabout pour t'attaquer? Le marabout dit que l'eau, tout le monde sauf la fille. -ci. je ne peux pas, je ne peux pas la toucher. Verset 7, voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Ça veut dire quelque chose que tu vas acheter quand vous n'aimez pas dépenser l'argent là. Exalte-la et elle te lèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Hé, hey, Jesus! Elle tournera d'un magnifique diadème. Tu vas rester comme ça, tu vas jumbum Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. On va te chercher, on va te voir pour te tuer. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas sera, ne sera point gêné. Oh Seigneur, que tes enfants écoutent. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Tu lances un business en six mois, tu fais pas, tu es dans les le, le, le, le 100 millions l'année, 200, 300 millions l'année. Tu ne tombes pas parce que tu respectes les paroles. Garde-la et elle car elle est la vie, elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Ne mange pas avec les hommes mauvais Voilà Je souhaite que la sagesse La petite sagesse qu'il vient vous donner là Que ça entre dans votre cœur aujourd'hui comme bien Que tu ne peux pas plus jamais la nourriture dans ta maison comme avant Il y a des cadeaux qu'on donne à ton mari. Hein, on vient, lui offre un petit truc, prends les arachides, il rentre à la maison avec. Il y a des choses qu'on a mis dessus. C'est qu'effectivement, tu as protégé ton mari là. Il prend. Euh, il va arriver quelque part, un cœur va lui dire que, donne ça en aux enfants qui sont dans la rue là. Il prend il donne aux enfants. Ça n'arrive même pas chez toi. Ça n'arrive même pas chez toi. Et la fesse il commence même avant que tu ne te maries. Quand le gars t'approche, il commence à dire que, que il veut, il veut, il, il, il, il te n'aime. Que mon mou, tu Avant de dire que la poupie, là, tu commences. Que Jean Bosco, comme je t'accepte, là. Tu vas m'épouser dans les deux mois qui viennent. Même si c'est trois semaines, Jean Bosco. Tu vas demander que on bebe, bebe, on va ouais, se marier, non, bebe. Oui. Puis, je, bon, bon témoignage arrive. Et le jour, il dit l'annonce à sa famille qui veut t'épouser. C'est seulement l'annonce il ne demande pas la vie. C'est seulement l'annonce. Il met le communiqué, il écrit, il affiche au salon chez eux. Celui qui veut, il lit. Celui qui veut, ne lit pas. Il les informe que ce sera. Il ne dit même pas que ce sera à la mairie de tel nom. Je vais vous donner les idées. Je vous ai dit que je vais, je vais former les acteurs. Quand vous allez venir de, de, de pour vous marier sur le pays, vous je vais vous prêter. Je serai, je serai votre mère. Non, je juste au jeune pour être la mère. Je serai votre petite soeur ou votre grande soeur en fonction de votre âge. où je peux devenir m'employée. Vous allez chercher un convoi. Tu lui tu présentes ta grande soeur, ta tante, ton oncle, ta mère, ton père. Il wonder que c'est ta famille ici. Si. Tu dis oui, c'est ma famille. Parce que tu connais que tes Decepticons là. Si tu peux pas voir les vrais Decepticons de ta famille là. Jesus is Lord. On commence à dire. Hé hey, Gaston. Gaston. Attendez vous montrer Gaston. J'ai mis Gaston sur. Voilà Gaston. Mmh. Où est Gaston là-bas Gaston. Ga Gaston ne part pas. Allez fais un coucou. Gaston. Où est Gaston je vais chercher sa femme. Je vais, je vais mettre sa cousine ici. Là, elle sera rose. Je vais teinter mon lapin en rose. Gaston, écoutez. Écoutez-moi bien. Ne devenez plus bête. Quittez de simpleton. Uh -huh. Voilà la lumière du monde qui donne le témoignage du Donne-moi tout. Quand on dit qu'elle sent bon. Arrête de nourrir le, le lapin là. Tu manges une carotte, tu lui donnes une demi-carotte. Hein? <rire> ouais. Voilà, mon lapin mange la carotte. C'est un vrai lapin. Il fait comme le lapin des films. Gaston, fait comme dans les films, il mange la carotte, comme les lapins. Vous voyez comment Gaston vient me vient me distraire non Écoutez, hein? écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le kit commerce, j'ai mis le mode d'emploi sur YouTube. Je vous ai dit de vous abonner à ma chaîne YouTube, allez vous abonner s'il vous plaît. Arrêtez de devenir simple. Si tu te maries à 25 ans, tu dois conserver ton mari. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Ces erreurs ne seront pas répétées. Ne vous en faites pas mes Decepticons. J'ai retenu la leçon de Ça c'est pour... Mais corrige là, mon père, Didier, ne demande pas trop. Tu as compris Ce sont les grades spirituels. Tu as compris donc? Ce n'est pas pour la protection forcément. Je suis très protégée. Tu veux vraiment que tout le monde a ma protection? C'est que je serais bête. Ericia, hum? je, re, je, je reçois ta bénédiction riche. là. Tu as dit que richement béni. Je reçois le mot riche que tu as, tu as mis sur ça. Tu te maries, tu es censé conserver. Ton gars vient, vous vous mettez ensemble. Vous continuez ensemble. De... Mettez votre date où vous voulez qu'on vous épouse là. Mangez le don. Le don rend votre bouche puissante. Ça fortifie la langue. Et ce que vous mes astuces, vous n'utilisez pas. Voilà. Sauf tu dis que tu as commencé à te laver le sel. Voilà que ton fiancé était parti, qui était parti est revenu. Ma chérie, mets le don sur ça, tu parles. Détermine la date de mariage Tu appelles l'argent de ce fiancé là Tu vas voir d'un maximum 6 mois vous serez marié le tout c'est pas de se marier Le tout c'est d'avoir l'argent aussi Vous mariez vous êtes pauvre mon frère C'est comment Voilà C'est bon Maintenant il est fini ok J'ai fini Allez sur Youtube j'ai toutes les vidéos là Le même nom que vous avez sur Facebook vous avez ça sur, sur, euh, sur YouTube. Florence, c'est la représentante de Nantes. Elle est superbe. Et même la représentante de Paris aussi. Les produits sont arrivés à Paris ce matin. Donc, il y a des produits à Paris. Commandez ce que vous voulez en extra. Chaque Tous les quatre jours, j'ai quelqu'un qui monte à Paris. Donc, on peut, mettre, euh, on peut vous envoyer ce que vous voulez. Vous avez compris, non? Le don donne la puissance à votre bouche. Ça donne la puissance à ta bouche. Le don est comme le juge, mais c'est court Et ça pique. Ça pique. Le kit fondation est sur YouTube. S'il vous plaît. Euh, si vous avez fait des commandes, écrivez juste pour rappeler que vous avez commandé. Ok Non, pour ta copine, euh, elle doit avoir peut-être peut de l'eau. Tu as compris, non. Ta copine est très spirituelle. Ce n'est pas, pas une simple petite fille. Bon. Allez sur ma chaîne YouTube. J'ai mis les, les utilisations là-bas. Tous les kits qu'on vend là. Kit fondation, kit euh, déblocage, kit euh, euh, attraction, euh, quoi d'autre. J'ai mis même le donne-moi tout. Je vous ai montré les astuces de donne-moi tout. Beaucoup de dragueurs vont venir en autres. Les gens qui veulent se marier depuis là, qui attendent de te. Achetez le don, pardon. Vous mangez. Ça pique là. Surtout quand, quand tu viens de manger, manger c'est le temps là que tu parles. Vous mangez ça chaque jour. Soyez bénis, bénis, béni bénis. Je vous bénis. Je viens à Abidjan. Je vous fais la surprise. Je suis à Abidjan samedi. Je suis à Abidjan samedi. OK Donc préparez-vous. Les gens qui doutaient que vous venez à Abidjan, là, si vous n'avez pas encore payé la consultation, je ne vous verrai pas où. Vous allez venir, ça prendre vos produits, vous partez. Vous voulez faire le Thomas ci, là. Je vous ai dit qu'à Abidjan, vous devez prier. Il y a le numéro pour le lavage à distance. Contactez ce numéro-là. 693 50, 22, 66. Avec la photo, avec les désirs. Euh, si vous avez payé une consultation et ça tarde trop, convertissez ça en lavage à distance. Ça va faire plus léger pour vous. Voilà. Le kit commerce, c'est le plus cher de tous les kits qu'on a. Oui, le don enlève aussi la mauvaise chose dans le, dans le ventre. Oui. Mm -hmm. Oui, tu peux mettre le don moi, tout pendant tes règles. Cette graine de don. Tu n'es pas encore marié, Tu manges le don, tu appelles ton mari. Bon, bye bye. Je continue ce qu'elle faisait. Bonne journée à vous. Allez sur ma chaîne YouTube. YouTube, ça a le même nom que ici-là. YouTube, c'est The Give Academy. Arrêtez la paresse. Vous aimez ça Allez sur Youtube, vous écrivez t h e g i f t pour Vous vous abonnez, je mets les vidéos chaque jour J'ai montré aujourd'hui sur la vidéo comment utiliser le Donne-moi tout J'ai aussi parlé des âmes sœurs. Voilà à Abidjan, je suis là-bas samedi Samedi, je suis à Abidjan